au de Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, merci pour cette première partie. Merci Seigneur de nous faire grâce, Père éternel, de t'écouter à nous. Seigneur, une seule parole, une seule phrase Seigneur. Prends gloire de ce moment. Laisse que ton serviteur, Seigneur, soit rempli du Saint-Esprit. Et que ce moment soit un moment béni par le nom de Jésus. Dirige tout, Seigneur le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, même une seconde, ne laisse pas les mains, Seigneur, prendre la place. Seigneur, du début jusqu'à la fin, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, dans un panneau là. Diriger ton serviteur par le nom de Jésus. Nous prions tous ensemble en disant merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire Seigneur Regardez, je vais laisser la parole à la lampe de Dieu lorsqu'il s'approche de pour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Seigneur, interpellation. Cette parole, Seigneur des gloire, que nous allons recevoir du début de ces mois, puisse affecter la vie de quelqu'un et que ces choses, les choses, échangent dans sa vie. Je prie qu'elle te revienne que ta volonté soit faite dans ses liens comme au ciel. Je me pose contre toute force. Esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur. Père, parle. Toi. Amen. Que ça soit un mois où Dieu va encore te visiter, un mois où Dieu va restaurer beaucoup de choses en toi, un mois où des bonnes choses arriveront dans ta vie au nom de Jésus. Après avoir passé le, sur le, individuel. aujourd'hui, euh, j'aimerais partager avec nous un thème aussi qui est très important pour la vie d'un chrétien, un thème qui peut euh, qui peut t'aider vraiment si tu vas aller comprendre. que c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu de vivre avec le Saint-Esprit chaque jour. Amen. Voilà pourquoi nous allons partager sur vivre sans cesse dans la plénitude du Saint-Esprit. Vivre sans cesse dans la plénitude. Saint-Esprit. Vous savez, chaque jour dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, il y a des circonstances qui nous arrivent et je dirais même, chaque jour a un combat dans la vie de chacun de nous ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous recommande nous devons être toujours prêts, prêts, prêts pour non seulement parce que la mort peut nous raconter, mais parce que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Et être prêt pour combattre des choses qui peuvent apparaître devant toi, être prêt pour faire face. À beaucoup de circonstances, voilà pourquoi Dieu veut nous conseiller au jour d'aujourd'hui de vivre sans cesse dans la plénitude du Saint-Esprit. Le mot clé c'est la plénitude. La plénitude, j'ai essayé de regarder c'est dans la totalité c'est dans toute sa force c'est dans l'intégralité et quand nous voulons parler de vivre sans cesse dans la plénitude du Saint-Esprit cela veut dire premièrement un que la vie du Saint-Esprit soit en toi cela veut dire là où tu marches tu sois avec lui Amen. et que chaque jour ou chaque seconde de ta vie que tu n'essayes pas de se séparer de lui ne fiche qu'une seule seconde chaque jour de ta vie s'il si y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire, il y a des démarches à faire, il y a des visites que tu peux faire, des voyages que tu peux faire, que tu fais ça avec le Saint-Esprit, sous le si titre du Saint-Esprit. Pendant les enseignements de la prière individuelle, j'insistais à dire une chose. Frère, personne ne peut rester dans la prière personne ne peut démirer dans la prière personne ne peut avoir l'envie de rester dans la présence de Dieu sans pourtant être rempli du Saint-Esprit pourquoi parce que le Saint-Esprit nous aide à être toujours dans la présence de Dieu le Saint-Esprit nous aide à prier toujours Dieu et c'est le Saint-Esprit qui augmente les désirs de Dieu en nous et quand les désirs de Dieu en nous ça commence à terminer sache le très bien dimension où le Saint-Esprit a commencé à agir dans ta vie, ça commence à baisser. Voilà pourquoi j'avais dit Jésus qui avait l'habitude de, de se retirer des disciples, de se retirer des apôtres, c'était aussi pour aller se ressourcer auprès du Père. Et nous, Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Et vivre sans cesse dans la politique du Saint-Esprit, c'est aussi laisser la place totale dans ta vie que le Saint-Esprit prend au-dessus, que tu ne dépends pas de toi-même, mais que tu dépends du Saint-Esprit. nous voulons parler de ce thème vivre sans cesse dans la plénitude du Saint-Esprit enfin je vous dirais d'abord un, hein, parce que c'est la volonté de Dieu parce que c'est une recommandation que Dieu a donnée pour nous les enfants de Dieu parmi les points que j'avais parlé sur la prière individuelle j'avais dit une personne qui prie et développe sa sensibilité spirituelle. Cela veut dire, quand j'ai pris, le Saint-Esprit va me remplir aussi de son esprit. Et lorsque il y a quelque chose devant moi, vu que je dépends du Saint-Esprit, c'est lui qui va commencer à me souffler. Ce chemin-là, tu peux partir ça, tu peux le faire et ça, tu ne peux pas le faire. Vivre sans cesse dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est important pourquoi tu vas être toujours averti dans ta vie. Dans toutes les choses ou toutes les circonstances qui peuvent arriver. Voilà pourquoi c'est... C'est tellement important, un enfant de Dieu de désirer de vivre toujours dans la plénitude du Saint-Esprit, qu'il soit toujours rempli. Mon premier verset, c'est dans l'Éphésiens 5, verset 18. Celui qui a une Bible, il peut lire ces versets. Ephésiens chapitre 5. Verset 18. Ephésiens 5, 18, nous lisons... Ne vous éliminez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez le rempli de l Mais vous de l'esprit. vous pas de vin. Il m'aime à la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Prenez place. Ça, c'est une recommandation. dit ceci il ne faut pas qu'à tant qu'enfant de Dieu tu sois ivre du vent mais il nous recommande soyez plutôt remplis du Saint-Esprit tu dois donner la place que le Saint-Esprit domine dans ta vie et le Saint-Esprit dominera dans ta vie. Comme j'avais dit dans les enseignements, quand tu t'approches de temps en temps dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit nous pousse à prier. Le Saint-Esprit nous pousse à chercher Dieu. Le Saint-Esprit convainc nos cœurs pour que nous restions toujours dans la présence de Dieu. À chaque fois, nous voulons donner quelque chose ou la place à quelque chose dans nos vies. Ça, ça sera une question pour toi. Demande-toi, est-ce que la place que je suis en train de donner à cette chose? Est-ce que le Saint-Esprit a plus de la place que cette chose? Frère, plusieurs choses arrivent dans nos vies parce que nous ne sommes pas avertis. Parce que nous manquons à avoir la connaissance de la chose. Mais celui qui est sous la plénitude du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit, il sera toujours soufflé. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu sans pourtant être rempli du Saint-Esprit. Nous serons fatigués. On ne peut pas rester à lire la Bible chaque jour sans pourtant être rempli du Saint-Esprit, nous serons fatigués. Voilà pourquoi des fois ça t'arrive. Tu tiens la Bible dans ta main. Mais tu n'arrives même pas à passer dix minutes à lire la Bible. Or, celui qui donne le vouloir et le faire, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu es rempli, il te poussera à lire la parole de Dieu, non seulement à lire, tu prendras plaisir à lire la parole de Dieu, écoutez, prendre plaisir cela veut dire, aimer ce que tu es en train de faire, aimer ce que tu es en train de lire j'ai l'habitude de voir une personne lorsqu'il lit la Bible il commence à parler tout seul comme si il parle à quelqu'un c'est à dire le plaisir de la parole, tu es en train de lire. Yes, amen. Non, mais cette parole, non, non, non, non. Dieu avait dit, ce... non, mais cette parole est extraordinaire. C'est-à-dire, tu es en train de prendre plaisir à cette parole-là. Et cette œuvre, ouais, qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Ouais, c'est indispensable de vivre sans cesse. Dans la plénitude du Saint-Esprit Il ne faut jamais Se séparer des, du Saint-Esprit Il faut refuser la séparation du Saint-Esprit Lorsque tu commences à se séparer de lui Le goût de la prière va commencer à sortir de toi Le goût de l'église va commencer à sortir de toi Le goût de faire du bien va commencer à sortir de ta vie Il est conseillé, il est recommandé de tout au fond de Dieu, chaque jour dans sa vie, qu'il soit rempli, rempli du Saint Esprit. Amen. Non, seulement c'est une recommandation. Si vivre sans être dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est aussi pour ton bien. Enfin, nous faisons face à beaucoup de situations, à beaucoup de choses. Mais quand tu es, quand tu es dominé par le Saint-Esprit, tu seras épargné dans beaucoup de choses. Mais tu dois, tu dois garder cela dans la prière, dans la présence des dieux. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie 6. la parole du Seigneur. Amen. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Jorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit et l'Éternel vous Parole du Seigneur. Parce qu'il nous rend capable, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, certaines choses, ça demande juste de la conscience. J'arrête pas à dire tous les jours aux enfants de Dieu, il y a certaines choses, on est en train de forcer. Nous pensons que nous sommes capables à le faire dans nos efforts sans Dieu. Or, lorsque nous laissons la place, mais c'est quand on souffre, dit l'éternel Yahweh des armées Vivre hein, sans cesse dans la primitive du Saint-Esprit. Ouais, il y a des choses que les gens, ils peuvent commencer à t'accorder, à te donner, à te faire faveur. Non parce que tu as des relations un peu partout mais parce que tu es connecté avec le Saint-Esprit il y a des choses que tu, que tu trouveras des opportunités et les portes s'ouvriront pour toi parce que ces gens-là là ils te voient seulement différent de personnes que vous êtes en train de venir ensemble voilà pourquoi j'ai dit ils ne faut jamais accepter de se séparer du Saint-Esprit. Au contraire, nous devons chercher à perfectionner cette relation. Cette puissance est en nous du jour au jour. Quand Dieu nous conseille de prier individuellement à la maison, Dieu nous conseille de s'attacher avec lui d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, d'être sous sa puissance et sous son autorité, que nous puissions se dépendre de lui chaque jour de nos vies, chaque seconde de nos vies. C'est important, c'est hyper important. Mais des fois, nous sommes chrétiens, nous nous dépendons de nos forces. On forçait toi dans cette vie. On cherchait toi dans nos propres portes. Or, la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, par le souffle de Dieu, par l'esprit de Dieu, que tu peux vaincre tes combats, tes problèmes. Les choses qui sont bloquées sur devant toi. mais cesse dans la plainte du Saint-Esprit c'est de dépendre c'est de dépendre toujours de la puissance de Dieu il y a des choses au lieu de dire que non je vais y aller pour faire face tu peux dire le Saint-Esprit je me confie en toi c'est toi qui peux parler à cette personne C'est toi qui peux m'aider défendre dans cette situation Je te laisse la place As-tu déjà fait cette expérience? Enfin, vous savez Du jour au jour Les choses Est en train de changer dans ce monde Et du jour au jour nous devons faire croître notre expérience avec le Saint-Esprit. On doit changer la manière de voir les choses dans nos yeux naturels. On doit changer la manière de penser les choses en pensant que quand j'ai fait les efforts plusieurs fois, j'ai réussir. Mais quand j'accepte de vivre sous la puissance, sous la bêtise du Saint-Esprit, cela veut dire, j'ai dit, sans cesse, hein, le Saint-Esprit dirige-moi. Sans cesse, le Saint-Esprit, je vais écouter que ta voix. Par ta force, tu ne peux rien faire. Par ta force, tu ne peux rien changer. Par ta force, tu vas perdre beaucoup de combats. Il y a des combats qui viendront. Tu ne verras même pas d'où ça vient. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es sous la puissance du Saint-Esprit, Dieu te soufflera et te montrera comment faire. Hum. Le Saint-Esprit nous rend capable. Vous savez pourquoi il nous rend capable Tu, tu forces à faire quelque chose Mais il y a une manière Où tu peux le faire Facilement Mais toi tu n'es pas conscient de ça C'est le Saint Esprit Qui te soufflera en disant que De la manière où tu es en train de faire Tu n'arriveras pas aujourd'hui Laisse cette manière Commence à faire ça dans cette manière là Souvenez-vous de De Pierre dans le pêche miraculeuse. C'était dans la même rivière, dans la même eau. Il jetait, il jetait. La Bible dit, il réclama à Jésus Seigneur toute la nuit, sachant que Pierre était un expert en pêche. Jésus l'avait appelé, il était déjà en pêche, c'était quelqu'un qui connaissait quand est-ce qu'il doit prendre des poissons Mais par son intelligence, par sa force, il a commencé à faire Et la Bible nous dira il a passé toute la nuit sans pourtant prendre un seul poisson Mais lorsque Jésus viendra vers lui Il lui dira Prends ton filet Jette là Mais Seigneur j'ai J'ai déjà fait ça plusieurs fois Toute la nuit Ce que j'aime à cet homme là Il a dit mais sous ta parole Je vais jeter." Vous comprendrez que ça ne veut pas dire qu'il manquait la force ou l'intelligence, mais Pierre manquait la direction du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes sous la plénitude, sous la puissance, sous l'ampleur de Dieu, nous avons le feu vers devant nous. Nous allons percer dans les directions où nous ne pouvons pas percer. Là où il y a les barrages devant nous Avant même que nous arrivions là-bas Ces barrages là vont tomber Pourquoi tu ne dépends pas de toi-même Mais tu dépends du Saint-Esprit Mais tu dois prier Continuez à rester dans la présence de Dieu Continuez à dans la présence de Dieu. C'est en démarrant dans la présence de Dieu que tu peux vivre plus en plus la main de Dieu, que le Saint-Esprit va commencer à mouver dans ta vie. La prière signifie aussi, moi-même je ne peux pas. Voilà pourquoi je suis venu vers toi. Aide-moi. Une autre chose, Jean chapitre 16, verset 3. 13 plutôt la Bible, 16, 13, la Bible nous dit, quand l'esprit des vérités viendra, il nous enseignera toutes les choses. En fait, lorsque je suis rempli du Saint-Esprit. Lorsque je laisse la place au Saint-Esprit dans ma vie, lorsque le Saint-Esprit domine en moi et que je marche selon ses directives, moi, je serai un homme qui agira dans toute l'intelligence. parce que je sais, je sais où je connais la chose mais je vais agir parce que le Saint-Esprit m'a donné la direction d'y aller en fait il m'a fait découvrir la chose et il m'a donné les stratégies de toutes les choses comment est-ce que je peux le faire mais si de moi-même je dis que non je suis intelligent je connais bien la chose. Frère, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Voilà pourquoi je dis et j'insiste. Tu dois aimer. Tu dois aimer la prière. En aimant la prière, tu t'approches de plus en plus en Dieu. Quand il t'approche de plus en plus en Dieu, cela veut dire le Saint-Esprit, je ne veux pas dépendre de moi-même. Je ne veux pas prendre des décisions en moi-même. Mais je veux que toi, le Saint-Esprit, tu me diriges. J'attendis une fois une servante de Dieu donnant un témoignage. En disant que j'ai parti faire la mission, en arrivant à l'aéroport, on m'a bloqué. Parce que juste mon valise avait dépassé quelques kilos. Et je sais pas si elle n'avait pas la, la possibilité de payer l'excédent qui était dépassé. Mais les gens l'attendaient à la mission. Elle s'est retirée. En disant le Saint-Esprit devant nous. Par surprise, toutes les personnes qui étaient, les avaient des excédents. Ils l'ont mis à part et ils vont appelé. La dame, viens, je te laisse passer. Mais elle n'était pas la seule. Écoutez, vivre sans cesse dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est vivre sous l'autorité de Dieu. C'est vivre sous l'autorité du Saint-Esprit Et quand tu commences à considérer Le Saint-Esprit Comme une personne divine C'est veut dire Une personne que tu peux poser des questions Il te répond Une personne que tu peux dire des choses Il te répond Une personne que tu peux commencer à étaler ta vie vers lui Et il te dit quoi à faire Vraiment, Tu es entré dans une autre dimension Amen. Et là tu deviens Un homme spirituel Où Paul bon, a parlé dans les, dans, dans les Corétiens. J'ai connu un enfant de Dieu. C'est un collègue. qu'on a grandi dans les choses de Dieu ensemble. Cet homme de Dieu, il priait, il parlait au Saint-Esprit même en marchant. Il est en de parler. Quand tu le vois sur la route, il parle, il parle comme ça. Toi tu penses que c'est comme si il parlait. Il a le problème dans la tête Mais finalement, il parle au Saint-Esprit enfin, vivre Sans cesse dans la plénitude du Saint-Esprit C'est considérer le Saint-Esprit Comme un ami ou un ami proche de toi Un ami que tu marches avec lui Un ami que tu, tu lui expliques tout Un ami que tu sais que Partout où toi tu es, il est avec toi Et une autre chose, mais comment, comment je peux vivre sous la plénitude du Saint-Esprit? Comment tu peux vivre cette plénitude D'abord, un tu dois laisser la place à Jésus. Vous savez, si tu as l'habitude dans ta vie de, à, à, à dire que, Seigneur, si tu ne me donnes pas la décision, la décision que je peux prendre, je ne je le ferai pas. C'est vrai, certaines personnes ils ont l'habitude de faire ça en disant que Seigneur, si tu ne me parles pas, je ne vais pas le faire. Mais en réalité, Dieu sait que s'il dépasse seulement un jour, tu ne vois rien, tu vas prendre ta décision toi-même. Et une personne que Dieu sait, que cette personne, comme il m'a dit, je ne lui montre pas la direction. Je ne lui montre pas la direction. Il ne partira pas. Dieu te répondra. Dieu te montrera la direction que tu dois partir. Écoutez, quand nous parlons à Dieu, Dieu connaît même nos intentions. Parce qu'elle voit l'homme Parle juste dans sa bouche, dans ses lèvres. Mais en réalité, son cœur n'est pas vers Dieu. Mais il, en fait, l'homme a l'habitude de lancer les paroles vers Dieu, mais laisser son cœur vers pour lui-même. Et une personne qui dit que Seigneur, si tu ne me montres pas le chemin, je ne partirai pas. Dieu sait que cette personne, c'est une personne décisive. Donc je dois faire quelque chose pour qu'il puisse partir. Et laisser la place à Jésus. C'est si simple pour lui parler. Et quand on parle dans tous les domaines, cela veut dire que même quand je vais sortir dans ma maison pour aller acheter des choses dans les magasins, je vais confier ces moments-là dans le mains de Dieu en disant que Seigneur je sors pour aller vers des courses mais je veux que les choses que je vais acheter faire entrer dans ma maison que nous allons manger que cela soit une bénédiction pour nous Seigneur je vais aller à la consultation je vais voir un médecin Père, que ce médecin qui va toucher mon corps soit une bénédiction pour moi Combien de personnes ont bénéficié de mauvaises choses à cause de ces choses-là Les occultistes ont la facilité de te communiquer des choses parce que tes portes ou la porte de ta vie est ouverte. Mais une personne qui vit sous la puissance du Saint-Esprit sans cesse, et dans la plaintie du Saint-Esprit, il s'est consulté le Saint-Esprit à chaque moment, même dans des petites choses. Savez-vous qu'il y a certaines personnes? Non, parce que, parce que les actes qu'ils ont fait c'était pas bien. Mais parce que ils ont offert quelque chose. Ça peut être le vêtement, l'argent, je sais pas quoi que ce soit. Dans la même chose que tu as donné à quelqu'un. Et cette personne a profité à te faire juste du mal, juste pour cet acte. Voilà pourquoi quelqu'un qui vit sous la puissance du Saint-Esprit, qui est dirigé par le Saint-Esprit, avant de faire un acte, entrer dans une situation, Saint-Esprit accompagne-moi. Parce qu'il connaît rien, tout. Amen. Tu peux me donner un amen. amen. Il faut laisser la place à Jésus. laisser la place à Jésus. Il faut laisser la place à Jésus. Tu vois les portes de, des opportunités sont bloquées dans ta vie, c'est juste parce que tu fais certaines choses sans pourtant consulter Dieu. Vous savez les, les avantages et que, ou les désavantages plutôt quand tu n'es pas ou quand tu ne vis pas sous la puissance du Saint-Esprit ou sans cesse dans la l'apprentissage du Saint-Esprit, tu remarqueras même la croissance spirituelle dans ta vie, même la croissance. Aidez-moi s'il vous plaît, laissez les distractions à l'église. Même la croissance spirituelle, même la croissance spirituelle dans ta vie, il n'y en a pas. Tu verras quelqu'un qui fréquente l'église, ça fait longtemps, des années ça fait vraiment le temps des hommes donne-lui un verset biblique Dieu lui explique-moi ces versets cette personne n'arrive pas mais il a à l'église chaque jour quand tu comprends pas la Bible que toi tu portes dans la main comment est-ce que ta vie changera et ce qui est bizarre tu es conscient de ça mais tu ne fais même pas des efforts d'évoluer. Beaucoup des enfants de Dieu sont à l'église. Croissance spirituelle n'existait pas pour eux. Ils ne se croient pas. Ils viennent à l'église, écoutent la parole de Dieu, ils sortent à la maison. Quand tu ne crois pas dans la vie chrétienne, tu n'auras même pas le désir de lire la Bible chez toi. Tu sais pourquoi Parce que tu sais que tu ne comprends rien et cette envie-là, ça ne viendra pas. Mais quand le Saint-Esprit te pousse, te pousse, te pousse à lire la Bible, c'est le Saint-Esprit qui t'aidera aussi à comprendre le même Bible. L'un des problèmes que on a dans nos églises, c'est ça. Quand une personne n'arrive pas à comprendre cette parole... toi et tu commences à comprendre la parole de Dieu la connaissance de Dieu ou la connaissance de la parole de Dieu change les comportements d'une personne quand tu comprends des choses tes agissements changeront ta façon de parler va changer ta façon de, ta façon de penser va changer il y a certaines choses et au lieu de répondre tu vas rester silence pourquoi parce que tu as compris la parole de Dieu La croissance est spirituelle Tu ne peux pas vivre cela Si tu ne vis pas la puissance de Dieu 1 chapitre D 14. 1 oui. Corinthiens 14. Corinthiens 2.14 nous disons, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on est Parole du Seigneur. Amen. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Pourquoi Je dirais parce que ces choses-là n'est pas dans son niveau. Les choses de Dieu, on l'agisse selon l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ce qui est, de, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est la chair. Un homme spirituel avec un homme charnel, vous ne pouvez pas marcher ensemble longtemps. Vous allez commencer à disputer chaque jour. Vous allez passer se comprendre il y aura toujours des oppositions. Ce qui est dire, excusez-moi de te le dire, si vous êtes dans la même maison, un homme spirituel et un homme charnel, il y aura toujours un problème dans la maison. Si tu n'es pas sous la puissance de Dieu, Sans cesse sur la plante du Saint Esprit, tu ne comprendras jamais le langage de Dieu. Tout ce que Dieu peut te parler, tout ce que Dieu peut te dire, il y aura une complication dans ta vie. Tu vas commencer à comprendre des choses et toujours à la travers. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une personne. Ça fait longtemps que je ne te vois pas à l'église. Là, pasteur, je ne viens pas. Je ne viens plus. Pourquoi Parce que j'avais rencontré une soeur. Elle avait juste dit bonjour à mon enfant et à moi. Elle ne m'a pas dit bonjour. Elle est partie. Dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'il y a à voir entre l'Église et votre évangile Frère, les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Et si tu suis tout ce qui se passe Dans l'église locale au jour d'aujourd'hui Tu auras la thrombose Tu connais la thrombose La maladie thrombose Les gens viennent Mais les gens ne veulent pas Grandir dans la parole De Dieu Ils ne veulent pas Les gens viennent Mais ils ne savent pas Dire que ça c'est les choses de Dieu Ça c'est, ça ne concerne pas L'église, ça ne concerne pas les choses de Dieu Il y a un autre qui me dit Quand ah, j'étais à la maison Il y a un, quelqu'un qui m'a appelé Un frère qui m'a appelé à ah, 22h Je ne connais pas le nom de, de, de, de, de frère Mais je connais son visage D'accord j'ai demandé les noms de trois personnes qui ont mon accès pour appeler le membre. Il a dit non, ce n'est pas eux. Mais frère, si quelqu'un vient à l'église, je ne sais pas où il a trouvé ton numéro, il t'a appelé. Tu n'es pas d'accord. Dis-lui, je ne veux pas que tu m'appelles à cet heure. Et pourquoi tu, tu vas inclure l'église dans toutes ces choses-là Pourquoi problème est simple ça incompréhension totale de la parole de Dieu vous savez quand tu comprends la parole de Dieu même tes agissements vont changer la façon de de voir les choses vont changer tu ne pourras pas mélanger tout l'homme spirituel où les choses spirituelles sont traitées en esprit quand une personne n'est pas dominée par le Saint-Esprit n'est pas dominée de la parole de Dieu, ses actions ses agissements, ça sera totalement charnel. vous savez c'est pour cela Il y a certaines choses, j'avais dit, ce ne sont pas des choses à suivre. Tu auras la thrombose. Une autre chose, tu, tu seras impuissant. Vous savez, quand le Saint-Esprit ne domine pas en toi, tu peux te raconter avec un sorcier, tu lui regardes, il les te regarde. Tu lui regardes, il te regarde Tu lui parles, il te parle Mais quand tu es dominé par le Saint-Esprit Tu lui regardes, il fait comme ça Amen. Amen. Tu lui parles, il reste tranquille Amen. Tu sais pourquoi Parce qu'il a senti en toi Il y a une force est supérieure Amen. Il n'aura pas le temps de discuter avec toi Parce qu'il a peur de toi Amen. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans ta vie Non, ce n'est pas ce qui se passe. Tu sais qu'il y tient un enfant de jusqu'à aujourd'hui. tu vois la nuit, les personnes viennent te Jusqu'à Jusqu'aujourd'hui, tu vois ça. Mmh. Tu dors vraiment la nuit, tu as dit que non. On m'a étranglé, on m'a étranglé, j'ai mal, j'ai mal. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, tu vois ça. Mmh. Écoutez, tu es un enfant de Dieu dominé par le Saint-Esprit je vais fermer cette parenthèse je vais faire une autre à chaque fois si tu vois dans tes sommeils on est tenté de te vaincre pendant le sommeil dans la vie réelle tu seras toujours vaincu à chaque fois quand tu dors tu vois dans tes songes les gens te tabassent, les gens te font du mal dans la vie réelle c'est ça qui va commencer à se réaliser tout le temps et ce qui change des choses quand tu es dominé par la puissance de Dieu, dominé par la puissance du Saint-Esprit tu seras vaincu et vainqueur dans le monde spirituel Et dans le monde physique Amen. Quand tu es vaincu dans le monde spirituel Tu seras aussi vaincu dans le monde physique Ne te pose pas souvent des questions Quand tu vois que des choses Dans le monde physique Ça ne marche pas bien Pendant que tu dors Tu vois que aussi les choses ne marchent pas Certains ils prient Parce qu'ils savent que en 21, nous avons prié en ligne. Et c'est la seule prière qu'elle fait. Ils n'ont pas le temps de se retirer, et de prendre le temps personnel avec Dieu. Toi, tu seras impuissant. Tu seras impuissant. Et l'avantage la est que... Deuxième, deuxième désavantage, c'est tu ne pourras pas résister de... de la tentation de la vie de péché. Tu ne pourras pas. Quand le Saint-Esprit ne domine pas en toi, tu verras quelqu'un te dire, frère, garde-moi ces 20 euros. C'est juste les 20 euros. Lorsqu'il vient après une semaine, tu es tu diras que j'ai dépensé ça. Est-ce que tu peux venir la semaine là? Est-ce que tu peux venir l'autre semaine là? Est-ce que tu... c'était jusqu'à 20 euros? On ne t'a pas donné. On t'a gardé pour moi. La même chose, tu ne pourras pas rester à regarder une femme et de ne pas pécher. Et c'est ça, tu ne pourras pas regarder un homme et ne pourra pas pécher. Parce que quelqu'un en toi te vide. Une chose qui nous fait tenir devant le péché, c'est le Saint-Esprit. Il te dit, toi, tu ne peux pas faire ça. Et quand il te dit ça, tu l'écoutes correctement et tu ne le fais pas. tu es dominé par ton propre corps tu feras tout j'ai dit tout si facilement mais tu viens à l'église tu écoutes la parole de Dieu tu portes aussi la Bible les avantages étaient dans la 5-20-23 quand tu es rempli du Saint-Esprit où tu vis tu vis sans cesse dans la bénédiction du Saint-Esprit Tu verras les fruits de l'Esprit Tu seras un homme patient Tu seras un homme doux Il y aura l'amour en toi De faire le bien aux autres Tu penseras toujours pour les autres Tu seras là pour soutenir les uns et les autres Vous savez, certaines personnes Nous venons à l'église Mais on n'a pas la peine des autres On n'a pas tu peux voir ton frère souffrir, mais tu es incapable de porter l'aide à ton propre frère. Tu es incapable de soutenir ton propre frère. Même quand il en a beaucoup, tu n'arrives pas à le faire. Tu sais pourquoi. Cet amour-là dans ton cœur, ça ne vient pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui le donne aussi. Quand le fruit de l'Esprit manifeste dans la vie de quelqu'un, cette personne-là, c'est une personne générée. Amen. Tu seras aussi efficace dans la prière. Quand tu es dominé par la puissance du Saint-Esprit. J'avais dit le dimanche passé, c'est vrai. La prière, ce n'est pas facile de lui rester dans la prière pendant une heure de temps, deux heures de temps. Enfin, ce n'est pas facile, je vous dis sincèrement. Ça deviendra facile en toi lorsque le Saint-Esprit domine ton cœur. J'avais dit, il y a certaines personnes qui ne viennent pas parce que tu ne veux pas, non. Parce qu'en toi, il n'y a pas encore ce désir-là. Et le désir, celui qui donne ce désir-là, c'est le Saint-Esprit. Tu auras l'efficacité dans la vie de prière. Et quand tu es efficace dans la vie de prière, frère, tu seras dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que quand on voit la prière, on voit la présence de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui démarre dans la présence de Dieu. Sans parler à Dieu, cette personne ne sera pas tranquille dans son cœur. Tu ne diras pas que je suis fatigué, je vais seulement prier le matin. Tu auras toujours un temps pour chercher Dieu Et tu seras efficace dans la prière Tu seras aussi enrichi Dans la connaissance de la parole de Dieu Vous Voyez lire la parole de Dieu Comme je dis dit tout à l'heure Ça peut être une grande charge pour toi tu peux remarquer, des fois tu ne les lis pas. Tu ne les lis pas. C'est difficile que tu lises la parole de Dieu. Des fois, ici à l'église, lorsqu'il est dit à l'église, tu le lis à l'église, à la maison, tu ne le lis pas. Même quand il n'y a rien à faire, en disant que j'ai rien à faire, je vais ta mère lire la Bible. Toi, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu auras aussi la capacité de vaincre les péchés. Quelqu'un qui est sous la puissance du Saint-Esprit, c'est facile pour que cette personne soit, soit épargnée du péché. Tu seras conscient que, non, ça, ça, c'est pas ma vie, je ne peux pas toucher à ça. Non, ça, c'est pas ma vie, je ne peux pas toucher à ça. Tu sais pourquoi ce n'est pas... Ce n'est pas la chair qui te prend par la main et t'a mais c'est le Saint-Esprit qui te prend par la main en te dirigeant, en disant que ça, ce n'est pas ton chemin. Nous, euh, nous devons désirer à vivre sans cesse dans la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, si ça t'arrive de ne pas mettre les paroles que tu écoutes en pratique, dis Seigneur, on est au mois de juillet, Saint-Esprit, aide moi à commencer à, à mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez ça, ça t'aidera. C'est aussi ma prière pour toi. La vie chrétienne c'est pas une vie d'ensemble mais c'est une vie individuelle. Quand tu as le temps de parler avec Dieu, de chercher Dieu, de chercher le Saint-Esprit qui puisse développer des choses spirituelles en toi, ta vie euh, ne restera pas toujours la même. Tu verras beaucoup de choses qui est en train de te battre pour ça. Tu verras ces choses-là, ça va changer. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Incline puis juste ta tête là. -bas. Vous savez, Dieu. Dieu est tellement bon. Il t'a parlé encore aujourd'hui, il t'a parlé encore aujourd'hui, si tu peux, tu peux prendre conscience en disant que Papa, je vais vivre sans cesse, je vais vivre sans cesse à la pénitie du Saint-Esprit. Dieu est tellement bon, il est là pour, pour nous parler, pour nous dire des choses par rapport à ce qui arrive dans nos vies. Tu es présent au jour d'aujourd'hui et tu es conscient de ce qui, est, ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu peux, tu peux prier?